Et eh bien voilà, je vous salue bien, ben, chers euh, téléspectateurs de cette émission que vous connaissez. Et eh bien nous sommes aujourd'hui à Goyave. À Goyeve, pourquoi Et eh bien tout simplement parce que nous avons été invités pour participer à cet événement culturel. Je dis bien culturel. Je vous laisserai découvrir cela un peu plus tard avec le chef d'édilité, à savoir monsieur le maire. Mais en attendant, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien et que vous êtes avec nous les dernières émissions de la saison. Hein, voilà, nous sommes sur le terrain. Nous ne sommes pas en studio parce que parce on se déplace. Alors aujourd'hui, comme je le disais, la ville de Goyave nous a invités pour assister à cet événement. Et cet événement que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite, que vous verrez avec Monsieur le maire, bien sûr. Et, et euh, véritablement, c'est un moment magnifique. Il y a du soleil, il fait beau. Et je suis avec Monsieur Murphy. Murphy, votre bienfait national. Et nous allons, bien sûr, vous faire avoir le maximum d'images, vous donner le maximum l'impression que vous étiez avec nous sur place. Alors, je ne vous en dirai pas plus, je voulais juste vous saluer, vous faire savoir que nous étions là. Je reviens avec vous dans un petit moment avec, bien sûr, M. le maire ferdi Louisi, ici à Goyev. Monseigneur David Macer, Excellence, je suis vraiment ravi de votre présence, tant attendue, mais tant nécessaire également. M. le curé, de la paroisse de Boyaf. De Mesdames et Messieurs les, les élus de la ville de Voyav. Monsieur Bajoa Khan Ahmed, merci d'avoir répondu au nom de la confession musulmane à notre invitation. Je vous remercie. Je suis vraiment très honoré. Mesdames et Messieurs les paroissiens particulièrement les membres du conseil paroissial et d'une manière générale. Les Zouaïaf, également présent parmi nous. Madame le président de, de la CEMAC, le cher Bissi, en Bourbon. Monsieur notre historien, le cher euh, Daniel Maricette, voilà derrière la plante. Merci également d'avoir répondu à, à notre invitation. Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir à tout le monde. Cette journée, elle marque la fin d'un long processus qui a commencé en 2016, celui de la reconstruction de l'église de la Sainte-Anne et du Presbytère. Le Conseil municipal avait décidé en 2016 d'inscrire à son programme la mise en valeur. Et la reconstruction de l'église de la Sainte-Anne, qui était initialement placée juste derrière vous et dont vous voyez encore les, ce que je qualifierais pour l'instant de vestige. Il avait donc été donc voté le, 29, le 22 novembre 2016, lors du Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, l'autorisation de cette reconstruction. Après l'obtention du permis de construire le 9 mai 2017, les travaux ont pu commencer avec la pose de la première pierre qui s'était réalisée lors de la fête patronale, le jour de la Sainte-Anne, justement, le 26 juillet 2017. L'Église faisait l'admiration de tous, habitants, paroissiens et visiteurs lors de ces travaux. Et je vous rassure que ce magnifique bâtiment sera encore deux fois plus admiré. Par son architecture d'abord, et aussi par son espace apaisant, qui sera un vrai lieu de vie. Comme vous l'avez, comme vous l'auriez pu entendre lors de la diffusion du film, il n'y pas pu, pour des raisons techniques, à être diffusé ce soir. Cet endroit deviendra une place particulièrement forte pour la commune de Royat et sera un lieu non seulement d'échange culturel, mais aussi d'exercice du culte de la religion catholique. Avec un coût qui, total, puisqu'on est dans la transparence financière de plus de 3 400 000 euros, je vous présente, chers amis, notre église de Saint-Anne. Et je tiens à remercier les différentes entreprises qui ont participé à la réalisation de ce projet. Et qui ont œuvré malgré les difficultés rencontrées. Et Madame la Présidente de la CEMAG a su les citer tout à l'heure et bien expliquer aussi le parcours particulièrement tendu qui nous a conduit aujourd'hui à, à finir cet ouvrage. Je crois que l'entreprise Baudet, où la cloche n'a pas été citée. Je l'ai noté pendant le discours. Donc je le dis, pour compléter la liste de Madame la Présidente de la CEMAG, l'entreprise Baudet, qui nous a transféré la cloche qui, qui est installée ici. Je remercie aussi les paroissiens voyaviens et l'évêché qui ont été patients, vraiment preuves de patience, en faisant ces lors de la de la maison des aînés, à mon plaisir. Et je remercie encore plus nos aînés, il y en a qui sont partis entre-temps, d'avoir su accepter d'abord de partager ce lieu et à un moment donné même, c'est retiré totalement pour laisser place à 100% l'exercice du culte de la religion catholique. À partir d'aujourd'hui, et pour toujours, vous avez un lieu de culte où chacun d'entre vous pourra bien évidemment se recueillir. Et cet illustre monument compte sans aucun doute parmi les chefs dœuvre parmi les chefs dœuvre pardon, les plus précieux du patrimoine de voyages. J'aurais une pensée également pour le Père Simon, qui, au départ, je vous demanderais vraiment de donner un applaudissement pour le Père Simon, qui, au départ, a, a trouvé cette cause en nous disant « Oui, ce serait formidable, il n'a pu être là, mais ça aurait été un grand plaisir de l'accueillir, parce qu'il nous a soutenus dans ce projet, et ça n'a pas été facile. » Et comme disait Dieu... Une Pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et on y est arrivé. On provence grand marques. Malgré les difficultés, en dépit de nos laïcité, nous avons réussi. Là où d'autres espéraient peut-être que nous échouons. Mais nous n'échouons, nous n'avons pas échoué. À Guayav, c'est la réussite. À Guayav, c'est la volonté. La Guayav, c'est mon Seigneur, ma C'est l'espérance. L'espérance de faire en sorte que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Répondre également à leurs attentes. Et cette église qui vise près de 80% de cette population, parce qu'elle est pas 50, elle est non seulement un symbole, mais elle est un dieu pour les Goyaviennes et la Goyavienne. Et aujourd'hui, avec les promesses que nous vous avons faites, ben nous vous donnons votre dû, chers Goyaviennes. Et chers voyageurs Et dans ce Dieu, nous partageons avec l'ensemble de la communauté guadeloupéenne, la communauté religieuse. Et tout le monde aura sa place, à mon sens, dans cette église. C'est un lieu de recueillement, c'est un lieu d'apaisement, c'est un lieu aussi qui va permettre à bon nombre d'entre nous d'avoir en esprit davantage de tolérance que ce que nous constatons aujourd'hui dans notre pays. Et donc, mesdames et messieurs, l'excellence Monseigneur Macker, je suis profondément heureux de ce qui a été fait dans cet édifice. Et je remercie encore tous ceux qui se sont associés à ce projet. On vous le remet. Faites-en bon usage. Merci. Merci à vous. Merci, mon père. Je vous excuse, madame la représentante du président du département de Guédosba. Monsieur le Maire, l'instant tant attendu, Mesdames, Messieurs également, c'est l'instant où nous allons rompre donc ce ruban, n'est-ce pas On va d'abord rompre. Et juste après avoir la, la rupture, on va vous remettre effectivement le précieux sésame, Monseigneur. Je vous demandais d'applaudir cette petite, cette charmante petite fille à côté, sa voilà, qui remet donc la paire de ciseaux à Monsieur le Maire pour que le premier magistrat de la ville de Goyave procède donc à l'ouverture officielle par le biais donc de cette paire de ciseaux pour couper le ruban qui scelle l'entrée de l'église. Je demanderai à Mme Suzy Lapierre de Melville, Monsieur, M. de... Monsieur est présent, la place, Monsieur présent. En tout cas, il m'a été de grand secours dans la définition de ce projet. C'est notre chargé de mission bâtiment. Alors, je ne sais pas s'il est là. En tout cas, il est associé à Merci de partager ce moment avec nous. Bien, Mesdames, Messieurs, je demanderai un petit peu de vous écarter très légèrement, Suzy, de façon à permettre donc au public d'observer et de suivre donc le moment solennel qui va se présenter à vous. Alors M. le maire accompagné donc de Monseigneur l'évêque, également de M. Norbert Thibault, le père de Norbert Thibault, pardonnez-moi, prêtre de la paroisse de Goyave. Apparemment, le bord était particulièrement bien attaché. Bonsoir, les goyaviennes, les goyaviennes. Merci pour vos applaudissements. Et évidemment, vous aurez remarqué que quelques morceaux de ruban seront donc distribués de façon à garder en mémoire ce moment que nous vivons actuellement, Monseigneur, également le Père Norbert Garder en mémoire et en souvenir surtout donc... Voilà. Et juste après cette étape que nous avons donc suivie, suivi, nous passerons, mesdames et messieurs, à la remise des clés. Cette charmante petite fille va donc récupérer également les clés. On peut remettre, on peut remettre... Ciseaux sur le coussin. Apparemment, la distribution n'est pas terminée. Il n'y avait pas assez de rubans. Chacun son précieux César, bien. On donc de la plaque inaugurale. Restez juste à côté. Très bien, on fera ça avec. De la sacade de voyage. Mais c'est pas moi. Je ne gère pas le son du tout, moi. Je ne fais que récupérer le son en fait. Le c'est pas moi. Et l'évêque de la Martinique et administrateur apostolique du diocèse de Guadeloupe, Monseigneur David. Macaire, archevêque, l'archevêque David Macaire, archevêque de la Martinique et administrateur apostolique du diocèse de la Bonne Vous voyez, je fais de la gymnastique pour voir. Et M. le maire l'a mère dit il n'y a pas si longtemps tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, verset 18 à 19, voilà, mesdames et messieurs, vous avez donc l'intégralité des inscriptions portées sur cette pierre inaugurale. vous les applaudissements. Et vous l'avez remarqué, mon Seigneur a remis donc cette clé au père Norbert Thibault, prêtre de la paroisse de Voyage. Ce les applaudissements nourris du public, ça fait plaisir de voir effectivement. Chers publics, moment solennel, moment, je l'ai redis, je le redis, redis encore, rempli, rempli d'émotions, et dans quelques instants, donc, nous allons pouvoir ouvrir les portes de l'Église...